Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va plonger dans l'univers des Miss. Et oui, hein, cette fin d'année vont arriver les concours que vous connaissez comme Miss France et l'année prochaine Miss Monde, un univers qui fait toujours rêver mais dont les dessous ne sont pas toujours très connus du grand public. Pour en parler ce soir, nous recevons Georges Nandan. Bonsoir. Bonsoir, Auré, et bonsoir aux spectateurs aux... aux... aux... aux... aux... aux... la... de TV. Vous êtes, on le rappelle, le directeur du comité Miss Guadeloupe International. Voilà. Voilà. Un des comités, on va dire, parce que c'est vrai, c'est la première question. Il faut rappeler qu'il n'y a pas un seul comité de Miss qui euh, œuvre en Guadeloupe et même en France. Il y en a plusieurs. Absolument, il y a plusieurs comités, notamment pour notre petite Guadeloupe, pour ce que nous concerne. C'est l'international, c'est le comité de mon organisation qui fait Miss et Mister aussi, parce que je fais Mister Monde aussi. Et comment dirais-je, Miss International Guadeloupe est euh, là pour faire la vitrine de la Guadeloupe à l'international. Alors justement, l'actualité porte nom, celui de Judith Lachois-Brumant, voilà. ce sera une de nos représentantes, en tout cas, officiellement, notre représentante guadeloupéenne au futur concours de Miss Monde. Alors ce sera le 71 e concours de Miss Monde, oui. qui se déroulera en Anglais, au Royaume-Uni, donc à Londres, Royal Albert Hall de Londres, et nous avons euh, Judith Lachois-Brumant, cette ravissante jeune femme, originaire de Sainte-Anne et qui, défend. Les couleurs de notre cher Wada. Wado, voilà, ça. Alors, justement, comment expliquer euh, Parce qu'on a annoncé également peut-être la candidature euh, de, de Clémence Boutineau oui. Euh, à ce concours de Miss Monde. En fait, ça s'explique tout simplement parce qu'il y a plusieurs comités qui sont reconnus par euh, l'organisation Miss Monde. Mais ce n'est pas la première fois. 2018, ouais, il y a eu aussi Mésino, Ophélie au Mésino, qui représentait la France, et nous représentons avec Anaïs lacal la Guadeloupe. Donc, on, le hasard a fait que, pour l'instant, on, on ne sait pas si c'était officiellement, d'après ce que je sais, mais Miss Monde même n'a pas encore tranché parce qu'elle est, je comprends, euh, euh, proposée par le comité euh, du, qui dirige cette organisation pour la France. Mais en ce qui me concerne, ma candidate, elle est bien validée. Je dis que ce sera la candidate de la Guadeloupe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Guadeloupe faire représenter la culture oui, Guadeloupe. et puis si on en a une Et deux... Et, euh, et, et, et, et, voilà, et, et surtout <rire> diversifier ce que nous sommes en ouais. Guadeloupe, parce que il y a la communauté... Euh, euh, euh, africaine, la communauté indienne, la communauté libanaise, etc. Oui. Nous, nous avons l'opportunité cette année d'avoir euh, dis, Bruman-Lachwa qui va donc promotionner euh, la culture indienne, la culture amérindienne, la culture euh, caraïbienne, parce qu'elle est d'origine, euh, euh, comment dire, c'est une métisse. Elle aura l'opportunité de défendre les deux cultures, ce qui fait la richesse et la diversité de notre organisation et tout au moins euh, son rôle, c'est de présenter, le vent de vendre la de faire du marketing international. Car la Gwendo Guadeloupe, Dans ce monde que nous vivons, a besoin de son côté international pour voir. Oui, ça va donner une grande visibilité euh, comme, à, à la Guadeloupe comme, parce que c'est un concours quand ben, même voilà. qui est international. Moi, en là, là, là on parle en mondia vision Il ouais. n'y a pas qu'une seule chaîne ouais. euh, de la place euh, en France qui diffuse euh, ouais. et, et c'est le monde entier qui voit la Guadeloupe et Dieu se le justement, justement, On a eu des résultats justement dans oui, ce concours oui. de parce qu'on fait plusieurs concours internationaux dans le monde. Mmh. Notamment euh, dans la Caraïbe aussi. Mais ce n'est pas la première fois. J'ai eu une moulienne oui. à la personne de Brigitte Gonadkan qui avait crevé les écrans de télévision car elle avait battu la France. Oui. Et c'était aussi l'honneur pour nous qu'elle a terminé 17e sur 115 ou 117 euh, euh, pays participants. Et c'était oui. en Chine, en Mongolie. La Chine, euh, une partie de la fait. Chine. Alors, Alors quelque juste, part. Avec, ouais. Malgré tous ces résultats depuis ouais. euh, des années, on a ouais. le sentiment que euh, vos celle celles ouais. du comité euh, Miss de euh, Guadeloupe aussi. International, ont ouais. du mal à être soutenues par les partenaires publics et privés de Guadeloupe. Ben écoutez, mon cher Warren, c'est qu'ici en Guadeloupe, ils n'ont pas compris. Ouais. Et moi, je félicite en 2002, quand j'ai commencé cette organisation, le conseiller régional de l'époque, Georges Bertha, que je salue, des Abîmes, qui avait défendu ce dossier. Alors qu'on avait une opposition avec euh, Mlle Coman, qui était Miss France sans titre, et la Miss euh, Guadeloupe qui était, qui était aussi là, là. Et la présidente de la région de l'époque avait vu, elle avait une vision à travers le, le, le, ce projet proposé par Georges balta avait su reconnaître quand même le côté international de la Guadeloupe. Oui. C'est comme si... On dit, nul n'est prophète dans son pays. Et ça a commencé par comme ça. Elle avait été quand même l'une des... De la, à cette époque-là qui avait compris l'intérêt de la Guadeloupe de passer à l'international. Alors, quand on voit aujourd'hui, par exemple, en prenant l'édition de la Route du Rhum, oui. qu'on soutient plusieurs skippers, oui. pour vous, ce serait normal de soutenir plusieurs candidates guadeloupéennes Tout à à, à, à, au concours ah, de Miss Monde Parce que la Guadeloupe n'appartient pas à un clan de ouais. personnes, mm -hmm. la Guadeloupe appartient à plusieurs. D'autant qu'il faut vraiment préciser Parce que, que votre candidate, aussi, ouais, ouais. Euh, en la personne là encore de Judith Lachois-Brumand, est validée par le comité Miss Monde, Absol elle sera euh, au concours. Absolument, comme tous les autres euh, Miss depuis 22 ans. Ouais. Donc, euh, et... La, la, la fois dernière, euh, on avait une excellente candidate aussi, à la personne de Petitia pas la route, mm -hmm. et d'autres, euh, ce concours, il y a eu Erika Ali, qui mm -hmm. a été quand même dans deux épreuves qualificatives de Petit Bourg. Il y a eu Arlen Tassid, qui a eu quand même euh, une robe primée par David Prouvest, euh, qui a été vendue à Dubaï. Sa robe, un créateur guadeloupéen, qui a été quand même reconnu à travers son travail. Il y a eu tout, chaque année, quand même, depuis 2020. Donc, 22, il y a résultats, en tout cas. Et consécutivement, oui. euh, la Guadeloupe est quand même... Euh, euh, euh, occupe quand même un champ de vision à l'international. C'est un monde dans lequel vous êtes depuis de nombreuses années, Georges Nondant. Est-ce que vous avez le sentiment que ce monde des Miss est à un tournant Est-il en train de changer quand on voit les, les nouvelles règles, entre guillemets, notamment euh, sur les, les, nouvelles, les nouveaux types de candidatures acceptées Mais Écoutez, mon cher Warren, c'est vrai, c'est surprenant. Moi, j'ai toujours su que la conception d'une Miss, c'est une femme. Mmh. Et ne pas transgresser, euh, c'est aller à l'encontre de la nature et il y a aussi Mister Monde que je fais aussi. Mm -hmm. Et je voudrais dire que la Guadeloupe a été quand même bien représentée avec Emmanuel Benga en, 2000, en 2010. Il mm -hmm. a été comme un semi-finaliste à Séoul, en Corée du Sud. Il y a aussi Fruit quand même qui, était avec, qui a représenté en Chine, etc. Je parle de candidats qui, qui, qui ont marqué, mais il y a eu plusieurs candidats dans les autres concours, comme Merita Melina. Comme Vanessa oui, Delphèque. Oui, les, les résultats, ils sont voilà, là. Voilà, voilà. Mais, Mais Justement, ce monde qui évolue autour de Démis, de, de, alors pour oui. les, les téléspectateurs, oui. vous avez vu que sur cette élection Miss France à venir, parmi les candidates aux qualifications à, à Miss Paris, il y avait une candidate transgenre. Absolument. Vous n'êtes pas favorable à ce type de candidature Écoutez, Sincèrement, moi, je préfère rester euh, dans la conception euh, d'une femme est une femme. Un homme est un homme, je le dis. Euh, cependant, euh, si euh, l'opportunité se propose, par, euh, euh, le règlement accepte, euh, écoutez, on peut on peut, on peut peut voir, on peut analyser les choses parce que le monde a changé. Mais en ce qui me concerne personnellement, à Miss International Guadeloupe, je suis plutôt pour envoyer une femme, une fille et un garçon à Mr Monde et Miss, Miss, Miss, Miss, les concours de Miss. Parce que pour l'instant, il euh, y a trop de bouleversements qui changent dans ces concours Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est mettre à bord, comme son propre... Euh, euh, vous, vous qui ouais, êtes euh, justement euh, reconnu et affilié par euh, le comité Miss Monde, voilà. est-ce que Miss Monde envisage demain ce type de candidature Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, le règlement est ferme. Est-ce que vous savez, c'est un partenaire britannique, Miss Monde C'est ouais. une institution britannique anglaise, conservateur, comme on dit. Donc, ils sont attachés aux valeurs euh, qu'une fille est une fille et un homme est un homme. Cependant, comme on vous dit, on ne peut pas empêcher aussi euh, le pays de l'oncle Sam, parce que c'est où ça a commencé, euh, oui. euh, Miss Universe, qui est leur concurrent de Miss Monde, d'ouvrir son concours à un autre règlement, c'est son droit. Il y a aussi, euh, puisqu'il existe déjà, le Miss Transgenre International, et en mettant ce règlement, c'est une affaire de business, il faut comprendre ça. Et parce pour que vous, c'est France... ce qui se joue en France également aujourd'hui, ah ben oui, euh, avec eh, la, eh, nouvelle, eh, la nouvelle direction de, eh, du comité Miss France, eh, eh, eh, qui écoute, accepte ce, ces nouvelles candidatures Écoutez, ça appartient à eux, leur règlement local. Le concours, c'est concours. Mais mm -hmm. s'ils si ont considéré que ça fait monter l'audience, notamment les SMS, le voting, etc., vous savez, c'est... la partie business, en La partie business, ce oui. que nous n'avons pas en Guadeloupe, malheureusement. Oui. Parce que déjà ici, en Guadeloupe, comment il faut se battre pour pouvoir médiatiser cette élection et médiatiser ces candidats C'est pas facile. Parce que nous avons ici un, un, un, un toujours eu, malgré l'évolution du temps, un certain barrage. Au niveau euh, euh, des médias, euh, je ne vais pas citer, en hein, faire. Euh, voilà, oui. euh, des états d'âme. Mais ça a toujours difficile de pouvoir faire accepter qu'on est plus haut que l'autre euh, comité qui était là. Malgré les résultats. Malgré les résultats. Malgré les résultats Alors, justement. Malgré justement, les résultats. On Mais aujourd'hui, aujourd mon cher Laurent, le monde a changé. Et il y a les oui. réseaux sociaux, ces, euh, etc. On voit quand même la percée oui. de ces filles, de ces candidats et candidates. Donc, Incontournablement, la marque de Guadeloupe, l'île de la Guadeloupe que nous sommes, à l'inverse de la Martinique, qui était, ce que je regrette l'absence de la Martinique, c'est nous représentons et d'avant les Antilles françaises. Comment faire pour nous, Guadeloupéens, euh, qui euh, décidons qu'on nous qu'a dit en créole, acheter à, à, là pour Judith Brumant-Lachois euh, eh ben, Alors, le concours, on le rappelle, ce sera en mars, hein, en mars prochain à Londres, oui. vraisemblablement. Et comme je dis, euh, c'est les Guadeloupéens à pouvoir prendre leur responsabilité de voir que c'est la Guadeloupe oui. qui est là. Euh, nous avons une guadeloupéenne, une authentique jeune fille guadeloupéenne, et de voter parce qu'il y, y, y a une question de vote. Oui. Qu il faut voter. Et bien entendu, il euh, y a plusieurs euh, oui, Alors vous vous en certainement, mon cher Warren, que les votes vont être euh, difficiles parce qu'il y a deux personnes ressortissant de... Oui. Mais on peut de, voter euh, pour les deux euh, euh, euh, non, pour voter pour l'île, effectivement. Oui. Mais l'enthousiasme et l'engouement qu'il y a, que nous avons quand même. Euh, euh, euh, notre but, c'est de pouvoir faire exister la Guadeloupe. Et que l'on veuille ou pas, la Guadeloupe, elle est là, elle est présente, et c'est les Antilles francophones, parce qu'avoir une France Caribbean dans ce concours, oui. c'est un grand plus. Parce Alors. Que, pour expliquer aux téléspectateurs, euh, on aura l'occasion de recevoir ici sur ce plateau euh, Judith brumand Lachois oui. avant ce concours de Miss Monde en mars 2023 à Londres. On aura l'occasion de, de l'entendre sur les médias guadeloupéens. Euh, mais euh, pour la présenter, est-ce qu'il y a déjà des pages Facebook, des pages existantes De ben, ben, ben, toute façon, euh, on est en train de mettre en place officiellement tout cela. Et on va prendre le relais. C'est ça, moi, parce que Miss Monde est sorti un peu d'un... Après quoi la dernière fois, je l'ai ouais, expliqué, ouais. ils sont en train de restructurer... Entre autres, euh, l'organisation pour pouvoir euh, euh, donner un show euh, vraiment formidable pour euh, à mars prochain à, pour le 71e concours de Miss Mold. Parce que nous savons très bien dans l'histoire de Miss Monde après Auto écho en décembre dernier, le show a été malheureusement oui, euh, arrêté oui, un oui, jour oui. à cause euh, du, coup, du, ouais. du Covid oui, sanitaire. sanitaire. Et c'est vrai, ça a été un gros coup pour l'organisation. écoutez quand je vois Miss Israël après 70 ans quand même arrêté subitement, alors qu'Israël a organisé mes univers l'année dernière, il y a de quoi s'interpeller. Maintenant, le monde de, de la beauté et tout, euh, tout, le, tout ce système euh, euh, prend plein fouet de la crise économique. Il y a d'autres peut-être qui sont dans une certaine abondance, qui peuvent faire, etc. Mais c'est très difficile pour tout l'ensemble du monde entier, à ce moment, dans ce genre de conception. Parce que je suis en relation avec plusieurs homologues dans oui. le monde entier qui fait ce même, euh, le même travail, euh, travail euh. que moi. Ils me disent que c'est très difficile et donc euh, il faut s'accrocher. Ben, la Guadeloupe est derrière moi, derrière M. Nodin, car nous sommes là depuis bientôt 22 ans, et nous pensons Très y bien. rester au plus longtemps que possible. Merci, Georges Nodin, d'avoir présenté, en tout cas, euh, eh bien déjà la candidature hein, de Judith Brumant-Lachois, qui sera notre Guadeloupéenne à ce concours de Miss Monde en mars 2023 à Londres, et on aura l'occasion, bien évidemment, de reparler sur cette antenne. Alors, avant de quitter l'antenne, mon cher oui. Horen, je voudrais dire un coucou à M. Romanos, oui. qui est notre partenaire, parce qu'il faut savoir, là, encore, sur le parcours du combattant. Tout un style si guadeloupéen, pour travailler mais il ne se fait pas. Ouais. Monsieur Romanos est avec moi depuis de longues dates et c'est grâce à lui qu'il donne le trousseau de la Miss Internationale et qui peut, et les autres, mais qui parlent parce que c'est pas un seul concours qu'on fait. Donc, je voudrais le remercier, mon bien cher sûr. Willy. Et, et puis, son... c'est la créativité guadeloupéenne bon, qui est mise à jour. Voilà, tout à fait. Oui. Et les nombreux amis et supporters, euh, mon club de fans, habituellement. Très Merci. bien. Merci à vous, Georges Nandan. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. On se donne rendez-vous, euh, bien évidemment, pour un autre numéro de questions sans détour dans la semaine. Mais d'ici là, excellent soirée avec nos programmes.